Bonjour, chers élèves de c 1 prenez-vous euh, votre cahier d'activité mon cahier d'activité. Euh, page 80. Bonjour, mes chers élèves, vous êtes bienvenus sur votre chaîne G. TV. on va faire quelques activités. Correction. Le présent des verbes « dire » et « venir ». Alors le verbe « dire » conjugué au présent, on dit « je dis »,« tu dis »,« il dit »,« nous disons »,« vous dites »,« ils disent ». Et le verbe « venir » conjugué au présent, « je viens »,« tu viens »,« il vient »,« nous venons »,« vous venez »,« ils viennent ». Alors vous allez tout simplement faire des entraînements par écrit pour maîtriser les deux verbes « dire » et « venir ». Celui, le verbe conjugué dans la phrase « puis », celle-ci à l'infinitif correspondant. On a deux verbes ici « dire » et « venir ».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 Ils disent souvent des mensonges. Vous dites merci. Et pour venir, on dit, nous venons te voir. Euh, je viens avec mes parents. Je viens avec mes parents. Euh, nous venons te voir. Alors, les deux. Les autres, savent dire. Par exemple, tu dis une poésie. Hein? Tu dis une poésie. et disent souvent des mensonges. Vous dites merci. Alors, complète avec le pronom personnel qui convient. Nous disons, ils lisent avec S, ou elles avec S. Ils viennent avec S, elles viennent, c'est pluriel. Je viens ou tu viens. Vous venez, il dit ou elle dit. Il vient ou elle vient. Je dis ou tu dis. Alors nous disons, ils lisent, ils viennent, je viens, tu viens, vous venez. Il dit ou elle dit, il vient ou elle vient, je dis ou tu dis. Voilà, ce sont les pronoms personnels convenables. Je, suis il, nous et vous, il avec S et elle avec S. Je, tu, il, nous et vous, il avec S et elle avec S. Donc, on remplace le verbe souligné par dire, venir et écrire la phrase. On remplace le verbe souligné par dire, ou venir et écrire la phrase. Alors, arrive à midi, elle raconte une histoire, nous rentrons de bonheur, vous prononcez la formule magique. Tu arrives à midi, elle raconte une histoire, nous rentrons de bonheur, vous prononcez la formule magique. Alors, tu arrives, on dit tu viens à midi. Nous rentrons de bonheur, nous voulons de bonheur. Elle raconte une histoire. et dit une histoire. Vous prononcez la formule magique. Vous dites la formule magique. Vous prononcez la formule magique. Ça veut dire vous dites la formule magique. Nous rentrons de bonheur. Ça veut dire nous venons de bonheur. Elle raconte une histoire. Elle lit une histoire. Tu arrives à midi. Ça veut dire que tu viens à midi. Complète le tableau avec dire, venir avec un jeu, par exemple, et vous présent pour écrire là avec le pronom personnel proposé. Mon frère vient à l'universitaire de Malik. Je viens à l'anniversaire de Malik. Pardon. Mon frère vient à l'anniversaire de Malik. Mon frère vient à l'anniversaire de Malik. Je viens à l'anniversaire de Malik. Je dis le titre du livre. Ils disent le titre du livre. Tu viens en voiture, vous venez en voiture. Mes parents viennent en voiture. Alors c'est ça. Alors, ce ligne, le verbe conjugué dans les phrases plus roulées, c'est l'infinitif correspondant. C'est ça. Tu dis une poésie. Ah, pardon, c'est ça. C'est ça le verbe dire et le verbe venir au présent. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Alors euh, je viens de faire euh, la collection d'activités pour le présent et des verbes, le présent des verbes dire et venir. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.